Salut salut, ici c'est Rex Potam et ben nous voici pour un nouvel épisode de Compotam. Euh, on continue sur le deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 1. Euh, la dernière fois, on s'était quitté sur la fin de la composition du premier thème. Euh, moi ce que j'ai voulu faire, c'est euh, en préparant un petit peu cette, cette, euh, ce nouveau... Ce nouvel épisode, j'ai voulu euh, m'occuper du deuxième thème pour le préparer un petit peu. Et je me suis rendu compte que quoi que je fasse, j'ai quasiment pas réussi à le rallonger. Donc du coup, je l'ai laissé quasiment tel quel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te faire écouter un peu l'ensemble de tout ça. Euh, en t'expliquant un petit peu les quelques changements que j'ai faits. Et également sur le premier thème, puisque j'ai quand même tout petit peu travaillé dessus. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'attaquer un petit peu au trio. Donc la partie centrale du menuet. Donc déjà, ben, écoutons ensemble. Donc l'intro n'a pas changé hein, depuis le tout début euh, de la première ébauche. Pour moi elle fonctionne telle qu'elle, il n'y a aucune raison de la changer. On a fait dans l'épisode précédent, on a rajouté les bois. ça c'est nouveau ce qu'on appelle une cadence évitée j'ai juste rallongé la fin en fait donc on s'était quitté là-dessus et donc voilà le deuxième thème je vais pas parler pour l'instant de mes notes, là, ce que j'ai pris là, on en parlera peut-être plus tard mais pas dans cet épisode ce thème là va pas bouger a priori Reprise du thème avec tout le monde. Et pareil cadence évitée. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour euh, pour allonger ce thème. est-ce que j'arrive pas à rallonger ce thème euh... Parce qu'il est bien construit, j'ai envie de dire. <rire> non, je sais pas pour me lancer des fleurs. C'est que euh, si tu regardes bien le motif... C'est-à-dire que c'est une cellule très simple qui est répétée euh, avec quelques variations, quatre fois d'affilée, suivie d'une conclusion. Et ça, ça forme une première phrase. Qui termine sur la dominante et la reprise donc la, la conclusion de la phrase est très similaire euh, rallonger ça c'est compliqué le le motif tient en très peu de notes donc du coup ben je peux pas non plus le rallonger indéfiniment sinon ça fait faire vraiment beaucoup beaucoup de changements et euh, j'ai essayé aussi de partir dans des harmonies un peu distantes ça fonctionne pas vraiment le motif il fonctionne bien en lui même donc on va rester là-dessus. Voilà. Euh, et du coup, bon bah, effectivement, bon, la reprise avec tout le monde et avec quelques doublures d'octave. Et puis la fin qui est simplement après une, une cadence évité. Cadence c'est-à-dire qu'au lieu de terminer euh, après un cinquième degré sur un, le premier degré, donc qui clôt la chose, on part sur un sixième degré. Donc C'est-à-dire qu'on est en La, la mineur. Donc le cinquième, c'est un Mi, et au lieu d'arriver sur un La, on arrive sur un Fa. Là, on prend en prend deuxième renversement, mais c'est un accord de Fa. Ce qui permet après de dire, l'idée de cette chose-là, c'est de se dire, ah tiens, ça donne l'impression de, ah tiens, on a loupé un truc, on recommence. Il y a un truc qu'on a fait de travers, ou qu'on n'a pas bien fait, enfin, c'est l'impression que ça donne, hein. c'est pas, pas bien fait, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, tu vois, 5, 6, et on reprend. Ce qui me permet, moi, d'emmener de, encore les flûtes un peu plus haut. J'espère que ça, ça passe. Je n'ai pas contrôlé, il faudra que je regarde. Ça a beau être un piccolo, quand même, c'est très haut. Euh, donc, voilà pour ça. Euh, ce qu'on va faire, donc, du coup, aujourd'hui, c'est euh, s'attaquer au trio. Euh, je vais te montrer un petit peu ce que j'avais fait dans mon ébauche. Qui va être, donc, le début de la suite. Et l'idée, là, ben, ça va être d'étoffer. Donc, on part sur quelque chose de beaucoup plus intimiste. Quelque chose de très chambriste quelque part, enfin un petit motif, quelque chose de, de fin, d'élégant. Et en même temps on est en 3-4, donc c'est très dansant. qu'on a là, c'est déjà les deux reprises du thème. Donc tu vois, une, exposer une fois au piano, contrairement à, au menuet qui commence par l'orchestre seul et le piano s'insère après, pour le trio, bah, j'ai fait l'inverse. Euh, et ça, je pense que c'est une idée que je vais conserver, c'est le piano qui va débuter, euh, présenter son motif à lui, son thème, et puis après ça, les instruments vont le rejoindre peu à peu. Donc tu as vu, on a introduit un hautbois solo, et après seulement tout l'orchestre. Je ne sais pas si je vais en faire intervenir d'autres entre-temps. Enfin, bon. Donc l'idée c'est de prendre ce thème-là. Donc tu vois qu'il fait 11 mesures. Et de l'étoffer. Alors ben, je vais commencer par leur prendre te texto. Hein. Donc, je pars de mon premier draft et je le recopie ici sur le deuxième. Voilà, alors évidemment, il faut aussi que je recopie le changement de tempo. Voilà. Donc tu vois, c'est calme. En trois temps, donc, euh, petite valse un petit peu. Alors, là, c'est comme le deuxième thème, c'est qu'il est assez euh, intègre quelque part. Ça va être compliqué de le rallonger. Mais on va essayer quand même. Alors, on est en quoi Alors, pour le coup, on est en Do majeur. Hein, donc la relative majeure de la mineure, qui est le, la tonalité du, du Menuet. Donc là, c'est aussi pour ça que c'est un peu plus allègre, un peu plus euh, léger, hein, c'est que c'est en majeur du coup. Donc ça donne une tonalité un petit peu plus, euh, un petit peu plus légère. Euh... Do, la, sol, do. Donc du coup, le truc, c'est que comme on arrive sur un Sol et qu'on repart en Do... Ça ferme déjà un petit peu. C'est un, un peu une césure, elle euh, est mystique, comme on dirait dans le monde des lettres. Euh, C'est-à-dire au milieu de la phrase, on a une coupure. Mais ce qu'il y a là, c'est que du coup, à cette fin-là, Sol, Do. Donc là, ça ferme. Ce qu'il faudrait, c'est avoir quelque chose qui me permette d'ouvrir, donc qui me permette d'arriver, non pas sur un Do, mais sur un Sol, du coup, que je termine en cinquième degré. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ça Déjà, il faut que je termine sur un Sol, on est d'accord avec ça Do, Sol. Sol, Si, Ré, hein, on est d'accord. Ouais, sauf que non, hein, on est bien d'accord. Euh, si on a une dominante pour finir, il nous faut une prédominante pour, euh, pour arriver dessus. Prédominante, j'ai le choix entre un degré 4 ou un degré 2. Donc soit un Ré, soit un Fa. que ce soit une septième quand même. Non, pas une septième. Je vais te dire pourquoi. Parce que si je mets une septième de dominante, je suis obligé d'atterrir sur la, la tonique. Je n'ai pas envie de ça. Euh, J'ai envie de partir sur quelque chose qui permette d'aller un peu plus loin. Et du coup, ça me fait penser que il faudrait que ma prédominante, donc qui précède ça, ce soit une dominante de dominante. C'est-à-dire euh, qu'elle me permette de faire croire à l'oreille qu'on va arriver sur un sol et que c'est la nouvelle tonalité. Donc sol, si Ré, c'est-à-dire le deuxième degré de Do. Donc ma prédominante, ça va être un Ré. Donc Ré, Fa dièse, La et peut-être Do, du coup. Et en haut, donc Ré, Fa dièse. Écoutons la deuxième moitié de phrase. Sauf que du coup, il est un peu brutal ce Fa dièse. Il faudrait l'amener un tout petit peu. Euh, ré. Donc Ré qui est la dominante. Il faudrait presque une prédominante de Sol. Euh, donc un accord de degré 4 ou degré 2 en Sol. C'est-à-dire soit un La. Un La c'est pas mal parce que c'est un accord de degré 6 en Do. La Do Et mineur oui donc là du coup on se retrouve juste sur cette dernière note est ce que ça fonctionne ou est ce qu'il faut que je mette toute la mesure ouais du coup ce ouais du coup ce sol là il est étrange Là, tu me diras, je peux le laisser en retard. Non, tu vois, du coup, ça fonctionne pas ça. Donc, du coup, si je mets un là ici plutôt. Oui. Sauf que du coup, je peux pas avoir un là ici parce que ça fait redite. Ce fa là est intéressant. Non, il ne fonctionne pas. Quand ça ne marche pas, on s'obstine pas trop. Ah, ça change un peu la prosodie, mais ça fonctionne. Euh, par contre, là, ça, ça m'embête parce que c'est trop court. Sauf que là, on se retrouve avec une prosodie qui est un petit peu différente aussi. Or, je tiens quelque part au 3 sur 2 tu vois du coup et on va faire tout ça comme ça euh Ça me semble pas trop mal comme ça. Écoutons le tout. Et donc du coup là on se retrouve en Sol. Alors ce que j'ai envie de faire c'est que ça repart, en plus ma mélodie qui est donc en Do, elle part sur un Sol. Donc je vais repartir sur le SOL, mais l'harmonie sera différente. Donc du coup... Je vais faire une harmonie en SOL. Et du coup... Fa, mi ré, -do. On peut s'appuyer sur le fa et le do, se dire qu'on est en fa. Quand on est en sol, c'est une. Ça m'embête parce que du coup. Ah oui. Ah oui, alors attends. C'est intéressant parce que le fa, on est en fa descendant, donc c'est comme si on était en sol mineur. Fa la do. Et ça marche pas. Alors, tam tam ta ça, c'est la prosodie ici. Ici, je vais la faire différente. Je vais faire ta... ta, ta, ta, ta. Pourquoi Parce que cette note-là va être étrangère à l'accord. Donc, Do, Mi, Sol. Euh, ou bien... Do, ou la, bien La, Do... Euh, mi. Et c'est peut-être plus intéressant comme ça. Parce que le La c'est le deuxième degré de Sol, et du coup on oublie tout ce que j'ai dit sur majeur mineur, on... c'est pas très important ici, on est en Sol, euh, que ce soit majeur ou mineur. Euh, et donc du coup, comment je continue Est-ce que je continue à importer la mélodie là On verra après pour les dynamiques. Et là, du coup, on était déjà en là mais si je reste en là La... je peut peut-être faire un retournement de LA par contre ici. Ça passera peut-être mieux. On peut laisser le flou aussi, hein. Parce que du coup, après, on va pouvoir réintégrer ça et se dire, peut-être, c'est le moment de revenir. Et là, si on se débrouille bien, on peut reprendre la fin de la phrase. Je suis en train d'enlever de, les dynamiques. Je vais juste en laisser une pour pouvoir faire des copier-coller faciles. Euh, donc, du coup, on repart sur un forté. Je pense que je vais faire quand même un petit crescendo ici. Histoire de pouvoir faire un décrescendo ici. Comme d'habitude, hein, on met la dynamique où on veut arriver au bout du crescendo, mais par contre, la note finale de la phrase, elle, est moins forte. Bon, ici, c'est le cas uniquement à la main droite, puisque à la main gauche, ce sont des notes de soutien. Ce n'est pas une phrase. C'est les fins de phrase qui doivent être moins fortes. La main gauche, ce n'est pas, pas une phrase, c'est de la rythmique. Euh, donc, Voilà. J'ai perdu une mesure en cours de route. <rire> ouais. Et du coup, la fin de phrase, elle est là, en fait. Et donc là, ça va là. Et en bas, il me manque effectivement aussi, du coup, la mesure là en sol. écoute juste toute la phrase, euh, bah non, on vient de le faire, Allez, alors ce que je voulais juste voir, là on commence à 3.12 et on finit à 3.39, c'est ça Ouais, donc là on est à un motif qui fait 27 secondes, alors qu'on est parti d'un motif qui faisait une 45 à une 58 13 secondes, donc on a bien doublé. C'est ce que je voulais, c'était doubler vraiment le motif. Donc du coup, on se retrouve avec un truc euh, un peu plus long, qui va être un poil plus pérenne que ce qu'on avait jusque-là. J'ai la gorge fatiguée, c'est pénible, j'arrive pas à te parler. Donc du coup, j'ai combien de mesures 106 à 127. 22 mesures, tout inclus. Et tu remarqueras que là, contrairement au menuet, ici dans le trio, le piano n'a pas non plus de pédale. Si voulu, je veux vraiment quelque chose de très léger. Euh Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait après Il y avait le motif donc, qui était doublé avec le soliste qui arrivait là et tout le monde qui arrivait d'un coup après. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, l'intérêt d'avoir doublé cette chose-là, c'est que oui, on va garder ce soliste-là, mais comme la phrase est deux fois plus longue, on va pouvoir en rajouter un deuxième, ça me paraît bien. <rire> donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà reprendre tout ça et au niveau du piano il y avait aussi des, des agréments non c'est exactement la même chose je sais pas je sais pas parce que du coup le piano joue exactement deux fois de la, filière, la même chose ça m'embête un petit peu bon alors on va déjà intégrer. intégrer. Notre soliste. Euh, donc c'était un soliste au, au bois. Sachant qu'il faut changer la fin, puisqu'on a changé l'harmonie à la fin. Donc là c'est un la, c'est un accord de la. Donc tu vois là ça ne marche pas. Là c'est un accord de ré majeur. Et on termine sur un accord de sol. Donc du coup, je pense que ça, ça doit fonctionner. Hé hey Ok, c'est pas complètement vilain. Euh, sauf que... fait des grands sauts le machin voilà euh, faut que je rapporte aussi les, les nuances que j'avais ajoutées parce qu'on peut pas on était forté on peut pas repartir mais de forté c'est évident crescendo on arrive à forter sans comme on continue, puisque, euh, de toute évidence, ce n'est pas la même chose. <rire> on va faire ça comme ça. Oui, alors euh, voilà. Euh... Oui, c'est pas nécessaire de faire toutes ces simagrées puisque encore une fois. C'est une ligne de, de rythmique, et non pas une ligne mélodique. Bon, je verrai comment j'agrémente le piano après. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la structure globale. Euh, je vais y introduire un autre soliste, qui sera bien évidemment la clarinette, qui va prendre le relais du hautbois. à peine avant. On va lui expliquer que lui aussi c'est un solo. Ce que je vais faire c'est que je vais le faire arriver avec des petites croches un petit peu sympathiques qui vont le lancer dans la course un petit peu en répétition de ce que fait le hautbois ici. Mais peut-être à l'octave ou quelque chose comme ça, on est encore on est un seul. Sachant qu'on reste un seul, hein, donc euh. Pas tout à fait en imitation mais presque puisque les intervalles sont différents euh, j'hésite à lui prolonger trop sa note mais peut-être un petit peu quand même juste voilà comme ça tac tu es parti où là mais non et du coup ce sera quelque chose d'assez en imitation de ce qui a été fait ici j'ai presque l'impression qu'on peut dire ça Je calcule les distances, mais il y a du monde entre les deux. Je pourrais cacher les, portes, les portées, mais je suis feignant. <rire> Et donc on est bien d'accord que ça, ça fonctionne nickel, parce que... C'est presque la même harmonie, et il me reste juste la fin euh, à récupérer. Sauf que là, on est décroissant pour le coup. C'est juste un forté. Alors, c'est pas mal. Mais. Parce que quand on dit c'est pas mal, il y a un mais derrière. C'est pas surprenant. Euh, mais j'ai laissé un trou ici. Je me tâtais là dessus c'est pas pour rien alors l'idée c'est que ce trou là il faut combler et donc c'est là qu'on va introduire bah, le troisième soliste qui va faire un peu la la couture la jointure entre les deux donc il va partir après le bois mais avant avant la clarinette un petit peu avant euh et on va lui faire dire des choses un petit peu similaires à ce que dit le hautbois. Histoire de faire une espèce de faux contrepoint. Euh, voilà, c'est l'idée. Euh, là, on est en quoi On est en là. Je ne sais pas trop quel est le volume, la, la dynamique à ce endroit-là. On est par là ensuite l'accord suivant c'est un accord de ré majeur j'ai oublié de préciser solo, parce que là ça se voit parce que j'ai ouvert toutes les lignes mais quand c'est fermé ça se voit plus puisque ça, ça donne ça chaque fois il y a deux lignes qui se mettent en une seule et après, on arrive sur un accord de sol. Euh, toujours sur un accord de sol, donc je peux arriver sur mon ré, ré tranquillement. Donc lui, il chante en sol, pour le coup. Euh... Là, on a dit que c'était un accord de La. C'est là, là qu'on va varier un petit peu. Parce qu'après, l'accord suivant, c'est aussi un accord de La. <rire> D'accord. and Donc là, on en est sur cette note tenue qui euh, ne répond pas à ces notes-là, mais c'est un peu exprès, il faut quand même qu'il y ait une petite variation. Et puis là, je vais laisser un silence. Voilà. Et puis donc, on va reprendre ce motif-là. Euh... Là, on est en quoi J'en sais rien. Je dirais que c'est en là, mais il y a un fa qui traîne au milieu ou alors on est en fa peut-être facette non parce qu'il y a un si c'est pas possible non mais les notes du milieu elles sont étrangères on est en fa ou en la non on est en fa et <rire> t'es décidé oui on est en fa on est en fa euh... et c'est pour ça que lui il a mis tenu n'est-ce pas j'en sais rien en fait On est en un truc qui sonne. Sol7. 9, hein, tant qu'à faire, on va voir comment ça sonne. Hein. Là, on est en accord de Do, du coup, on est revenu en Do, euh, donc je peux mettre un Sol ici. Ouh, ça, ça va choquer ça. Hein. Euh... Et là on est en riz. Écoutons si ça choque pas trop. C'est pas mal, mais alors là je suis embêté parce que du coup c'est la même note, c'est dommage. Euh... Et voilà. mais du coup là il s'arrête en plein milieu de phrase et c'est dommage ce qu'on peut faire maintenant c'est de se dire qu'à partir d'ici on va mettre les trois solistes on va les faire entrer tous ensemble je vais laisser ce motif à nu parce qu'il est assez spécifique donc on va le laisser tranquille voilà et là on va faire le cœur des trois euh, des trois solistes euh, qui va amener tout le monde à la fin? On va voir comment. On va voir comment. Je ne sais pas encore. J'aimerais bien éviter de mettre une cadence évitée, n'est-ce pas? Parce que je l'ai déjà fait deux fois dans le menuet. Ce serait dommage de refaire encore ça dans le, dans le trio. Euh, ce serait encore un peu trop souvent la même chose donc alors attends euh, là on est en mi celle-ci mi le bois Euh... Encore en mi. Bon, d'accord. On va essayer de faire un petit mouvement contraire. Histoire qu'il y ait quand même un petit peu de diversité. Et ensuite, SOL, Do. 5, à 1. y avoir un fa qu'on résout. Est moche d'accord que c'est moche oui hein, c'est moche euh... sans doute parce que les mouvements sont encore une fois ascendants les deux dans le même sens euh... un petit peu de fantaisie, on va essayer d'en rajouter un tout petit peu et là on va essayer de rappeler le premier thème voilà qui est en noir pointé et d'ailleurs c'est même une excellente idée. Je trouve. Bon, partons là-dessus. Il reste la flûte. Rappel des accords. Mi, mi, sol, do. Et reprenons les bonnes idées. On est encore en Mi. ça, ça marche pas trop mal il y a des trucs où je suis pas encore tout à fait convaincu on va voir à l'usage, ou alors je réfléchirai en off mais c'est une première ébauche donc là du coup c'était combien 2 bah tiens, hop Sauf que je pense bien à leur dire de ne pas afficher leur petit, euh, leur petit silence. Parce que comme les voix se referment, sinon ça va pas être joli. Il va y avoir celle-là encore. Oui. Voilà. Il fait que quand on ferme ici, c'est pas trop mal. Et il reste là-haut. Tac. Euh... Oui, donc les voies là sont pas fermées parce que à la fin, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc je reviens sur la version originale. Hey, une cadence évitée. On peut se dire, c'est le truc de ce morceau, d'avoir partout des cadences évitées. Soit. Pourquoi pas Juste les dynamiques, euh... en fait, ici il faut refaire un crescendo parce qu'on arrive sur la fin, on peut pas décrescender si je peux parler en. Je sais pas quoi. Donc, du coup ici pareil, on va reprendre ça. Et du coup je vais reprendre la fin telle qu'elle est écrite. Hein. Euh... Donc une de moins à tout le monde ici. Parce que ça ça fonctionne il n'y a pas de raison que je fasse autrement euh, là d'accord lui il, il chante pas pendant une mesure de plus mais par contre du coup je vais lui cacher ses mesures pareil euh, et voilà Et ici petit. alors là du coup il faut mettre des outils sur les trois les clarinettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer un tout petit peu son motif, histoire de pouvoir intégrer celui-là. Tac. Et enfin, ici. Je ne vais pas m'embêter, je vais copier-coller. Et lui, donc pareil, il a une mesure de moins pour pouvoir enchaîner. Voilà. piano là bon, pour l'instant le piano ben on verra voilà donc du coup allons-y ça donne quoi C'est bizarre, la clarinette ici. Déjà, lui, on ne l'affiche pas, mais... Euh... Euh, on va lui faire faire quelque chose d'un tout petit peu différent, euh, parce, que, parce que ça ne fonctionne pas. Euh, là, c'est un accord de sol. que ça va être bien pour aujourd'hui Il euh, faudra que je regarde un petit peu si je veux faire un petit peu plus au piano ou alors est ce que je garde ça pour le deuxième thème, le deuxième thème du trio pourquoi pas euh, mais en tout cas là on est bien pour aujourd'hui euh, ce thème là commence à avoir petite allure un petit peu sympathique assez dansante euh, bah écoute à toi de me dire ce que tu en penses hein, dans les commentaires euh, Et puis rendez vous la prochaine fois salut salut